Donc, c'est parti, je vais vous partager l'écran. Je vous souhaite euh, la bienvenue, nous sommes le 24 04 2023. C'est important pour le suivi euh, de ce projet. Les dates sont très, très importantes, comme vous allez pouvoir le constater. Je suis Régis Deveau, partenaire national France euh, de MLC Engineering. Donc, euh, j'ai été nommé, euh, et ça fait quand même maintenant plusieurs mois, cette charge importante qui est de proposer de vous proposer un financement participatif donc c'est bien un financement participatif avec euh, si vous pouvez euh, le si vous pouvez ou voulez le faire une possibilité de gagner de l'argent tout de suite on sait très bien que les financements participatifs euh, ont un temps relativement long pour euh, générer de l'argent avec celui-ci vous verrez que euh, C'est ça sera relativement court au niveau euh, au niveau des années, parce que parce que ce produit euh, n'est pas disruptif, c'est-à-dire qu'il n'est il change pas, il existe déjà dans sur sur le marché, mais euh, Yvan, Saltanov, Yvan Saltanov, qui est le fondateur le fondateur de MSC Engineering avec sa femme Lena qui est très importante pour nous puisque elle parle très bien français et nous permet de dialoguer euh, et d'avoir de très bons rapports. Je les connais depuis six ans. Donc, voilà pourquoi je suis là et je vais vous présenter MSI générique avec un petit peu. Hein, Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est... Euh, on va parler beaucoup de CGM. Hein, c'est euh, le contrôle de la glycémie. Je pense que tout le monde connaît. Donc, un système de surveillance de la glycémie en continu. Continue, c'est important et vous allez voir pourquoi. Donc, ces, ces chiffres datent de quelques années maintenant, on va dire euh, 2020-2021. Euh, eh bien, oui, ça va très vite hein, parce que les 530 millions de clients potentiels pour nous, hein, alors c'est énorme, hein, euh, on est bien sûr sur euh, le, le domaine des de, diabétiques en général, quelle que soit leur forme. Hein, donc vous voyez euh, dans des statistiques, je vous les laisse un petit peu à l'écran, je ne vais pas tout détailler parce que ça prend trop de temps. Hein, et je pense que vous connaissez un, euh, certainement la problématique. Voilà, donc euh, ça peut aller jusqu'au décès. Hein, un décès sur 10 est lié au diabète. Donc, c'est quand même euh, très, très important de savoir où on, est, où on en est de, si on a cette pathologie et euh, bah, de pouvoir la contrôler. Donc, il existe euh, bah, des évolutions, ça fait à peu près 50 ans, on va dire, à peu près, près qu'il y a ce genre de contrôle, Alors euh, surtout bah, depuis longtemps avec des ponctions, hein, des doigts, avec des, avec des bandelettes. Hein. Maintenant, depuis 5 ans, on est surtout maintenant sur du, justement, sur du CGM, du contrôle continu, ça c'est très important. Surveillance 24h sur 24, surveillance à distance, et, et, etc. Ça, c'est vraiment... Euh, capital puisque on est sûr d'avoir euh, de pas louper justement euh, une mesure qui bah, qui pourrait être euh, grave voire fatale dans certains cas. Donc actuellement vous voyez euh, les mesures euh, euh, ponctuelles ne suffisent pas hein, euh, surtout quand on dort on sait pas il y a toujours peut-être des des des choses à faire à ce moment-là si on est surveillé euh, on continue, eh c'est beaucoup mieux pour prendre euh, les, bons, les bonnes mesures. À, fait, à, à faire, peut-être une, une piqûre ou autre chose, ça, je tiens à dire que je ne suis pas médecin, donc euh, je vous propose ça en, à titre d'information, et même euh, en tant que conseiller d'investissement, je ne suis pas non plus, je suis un investisseur comme vous, qui a pris ses responsabilités. Voilà, donc, en connaissance locaux, en tous les cas, hein. je... Je, je tiens quand même à le signaler. Voilà. Vous voyez, donc, euh, bah, les mesures euh, ponctuelles, euh, ça, peut être, ça peut être du grand n'importe quoi. Hein. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut faire des mesures ponctuelles euh, euh, toutes les cinq minutes, c'est-à-dire du continu quasiment. Hein. Le continu, eh bien, sur le marché, quelle est la concurrence hein, Parce que là, on va bien parler de concurrence. Parce que si vous êtes là, c'est pour, euh, pour voir le produit et euh, d'investir dans, dans ce, qui est, ce qui va être proposé et savoir ce qui, ce qui existe déjà. Donc, il y a Freestyle Libre et Dexcom. Ce sont les deux gros c'est mastodontes sur le marché. Hein, voilà, donc, euh, il y a, ils sont quasiment en situation de, de, de monopole. Le coût estimé des produits, ça, c'est très, très important parce que c'est là-dessus que que l'étude a été faite pour pouvoir euh, prendre une part du, mar de, du marché énorme. Hein. C'est euh, 80 dollars pour 4, 14 jours, on a dire à peu près 160 dollars, euh, un peu plus de 160 dollars pour un mois et 80 dollars pour Dexcom. Donc ça, c'était freestyle. 80 dollars pour euh, 10 jours, donc 240 dollars euh, pour un mois. C'est quand même assez énorme. Euh, alors, je ne parle pas de la France parce qu'en France, on a beaucoup de choses qui sont... Euh, on va dire remboursé, hein, mais euh, dans les autres pays. Donc, on a un projet, euh, projet international. Donc, il euh, n'y a pas que la France. Hein, moi, je suis responsable de France, mais euh, on peut développer un petit peu partout. En tout cas, en ce qui vous concerne, vous pouvez en parler absolument partout. Vous verrez à la fin. Donc, les données. C'est là où c'est intéressant. Le prix cher et regardez le chiffre d'affaires de ces de ces sociétés, euh, 2, 2 milliards pour Descom et 3,3 milliards pour Freestyle Libre, euh, avec une progression de 30% tous les ans. C'est pas mal. Hein. Donc, ça, c'est des, des chiffres de 2021 déjà. Donc, euh, vous voyez la progression et les possibilités de, de venir dans ce marché-là. Donc, pour résumer, les entreprises qui proposent des systèmes CGM, il y en a d'autres, hein, mais ils sont moins moins importants, beaucoup moins importantes. Basse concurrence des, des entreprises, donc je vous parlais de quasi monopole. Les, le coût élevé des produits. Je vous rappelle que c'est juste une, un contrôle, ce n'est pas c'est pas fait pour soigner. Donc il faut acheter d'autres choses. Donc dans certains pays, euh, il, y a, il y a même pas le contrôle. Et puis derrière, bah ils peuvent pas agir donc pas d'accès euh, bah, pour tout le monde hein, vous avez compris donc voilà le principe même euh, de pourquoi les cgm je vais vous dire le nom cgm fly hein, euh, de du centre d'ingénierie msc qui, qui est créé en ce moment hein, donc euh, ceux qui ont l'occasion de voir la, la dernière toute récente hein, c'était jeudi dernier de Yvan Saltanov, donc le fondateur qui expliquait tout l'aspect technique de, de ces produits. Il prévoit une dizaine de, de brevets pour différentes utilisations, hein, euh, à savoir qu'il y a une enzyme qui intervient dans le processus et qui, qui est utile de changer. C'est pour ça qu'il y a un changement et que ça coûte euh, de l'argent, vous voyez au-dessus que ce que vous avez vu au-dessus. Donc, il, il va proposer différentes, différentes possibilités pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter tout le temps, d'avoir des produits différents hein, partout dans le monde. Donc, euh, on a vraiment quelque chose qui, qui a un potentiel gigantesque. Je peux le dire gigantesque. Et c'est ce qui va nous être proposé. Hein, et ce qui nous est proposé actuellement, euh, c'est le premier projet. Dans le but. Alors, je fais un petit aparté. Là, on est dans un financement participatif. La société s'appelle MLC Engineering, mais la société qui gère tout ça s'appelle OLO, Line Method. Voilà, Holo BL, Line Method exactement, euh, qui est situé euh, dans un pays où on peut, on peut faire tout et surtout, surtout, surtout euh, bah, des frais, euh, des frais, euh, <rire> des taxes euh, moindres et surtout. J'insiste beaucoup des possibilités de, de recevoir des dividendes à partir de ce, de ce, de ce pays qui est simple ici. Hein voilà, il y en a un à, à dire que dans ces pays-là, il y a 80-90% des sociétés de. De crypto-monnaies, même si là je ne parle pas de crypto-monnaies absolument pas, mais qui sont dans ce genre de pays pour pouvoir avoir les mains libres et surtout pouvoir distribuer des dividendes. Ça, c'est important. Et pour nous, c'est très important aussi parce que ça veut dire qu'on ne va pas nous ponctionner de l'argent dès le départ. Vous verrez que vous allez payer de toute manière à un moment ou à un autre suivant le nombre de parts que vous aurez choisi plus vous en aurez, plus vous paierez, mais bon, là, plus vous en aurez, vous verrez, plus vous aurez un potentiel de dividende annuel, voire semestriel possible. Donc ça, c'est énorme. Euh, je continue. Un petit un, une petite illustration. Alors, vous voyez ce que c'est. Donc, ça, ça ressemblera vraiment à ça. Hein, donc, euh, quelque chose qui se met, pastille, donc le procès, le, le procédé qui se met sur, sur le bras et bah, le contrôle bah, c'est un, avec un smartphone hein, donc on va dire que quasiment tout le monde sur la planète a un smartphone hein, ou presque et donc euh, la mesure bah, est assez facile on n'a pas besoin d'acheter hein, hein, le tout comme vous avez vu avec, des, avec un produit euh, supplémentaire euh, donc ça c'est très très intéressant donc maintenant ce qui nous intéresse le plus parce que si vous êtes là c'est pour ça L'offre aux investisseurs. Donc, vous êtes bien investisseur, c'est que vous deveniez copropriétaire de l'entreprise en achetant ses parts d'investissement. Donc, ça, des parts. Voilà. Enfin, J'ai arrêté de dire là. des parts NLC. De, Donc, ça, c'est vraiment très important, copropriétaire de l'entreprise. Donc, euh, regardez la générosité du, de la société. 50% des parts pour l'entreprise, 50% pour les investisseurs. 50-50. Je peux vous dire qu'en général, on est plus proche du 80-20. La société garde plus hein, ou du 70-30 que du 50-50. Et ça, c'est très, très généreux de leur part, euh, puisque bah, forcément, on aura plus de parts à se partager pour les petits porteurs comme nous. Euh, je parle de petits porteurs parce que euh, ce n'est pas péjoratif, mais euh, il y en a des très gros qui vont venir. Donc, Combien de parts vont être émises eh 20 milliards, vous voyez, donc 50%, 10 milliards hein, qui seront offerts durant ce, ce temps de financement participatif. Je tiens à insister, vous verrez, il y a un plan, ce n'est pas éternel. Ce que je vous propose là, dans, dans six mois, un an, ça sera différent, hein, ça sera plus euh, cher, hein, forcément. Hein, là, nous, on, a, on, est, on est encore les pionniers hein, là-dessus, très peu connus, donc, euh, mais qu'il y a plus de 200 pays, hein, 200 investisseurs déjà, dans chaque pays, alors un petit peu dans chaque pays, qui, qui nous ont rejoints, donc c'est assez énorme hein, pour, un, pour un début, et vous vous doutez que plus ça va, bah, les gens parlent et ça se développe de plus en plus. Donc, euh, il n'y en aura absolument pas pour tout le monde, c'est clair et net. Hein. Donc, combien de ventes Eh bien, 40 millions de dollars, c'est le principe du financement participatif, c'est ce qui y aura à à soulever, comme on dit, pour ce, cette société. Donc, comment ça se passe ça, On n'y va pas à l'aveuglette. Hein. C'est trois stades de mise en œuvre du projet et puis 17 étapes de, de financement. Alors, nous sommes le 24 avril 2023, je précise bien, à l'étape 4. Il n'y a pas longtemps que nous sommes passés à l'étape 4. Et euh, j'ai une idée, quand on va passer à l'étape 5 puisque ça dépend justement de, du financement euh, bah en cours. Donc, ça peut aller relativement vite. Alors, on est déjà, si vous avez compris à l'étape 4, on est déjà à la moitié du précis, c'est-à-dire de 1 sur 7. On est déjà à, à, à 4, c'est assez rapide. Hein. Donc, euh, on prévoit pour donc 2024, hein, on est en 2023, ça peut être, être plus tôt. On ne sait pas comme je viens de vous dire. Donc euh, Là, on est en création du, du, proto, du, du prototype. Il y a les certifications, c'est très, très, très important, hein, puisque c'est un produit de MedTech, hein, donc de technologie médicale. Donc, chaque pays a ses, a ses propres lois et les produits, euh, le produit, les, les produits qui vont, être, qui vont être proposés devront avoir une certification. Je donne une information, puisque j'ai un partenaire en Algérie qui a trouvé justement un signe, un mémorandum pour... Euh, avec un laboratoire qui fabrique déjà des produits cosmétiques et autres produits, euh, voilà, qui est, qui, et qui est intéressé par, euh, bien sûr, la création de ce, ce produit-là. Il dit que là-bas, c'est un an, en Algérie, hein, un an pour la certification. Donc, voilà, c'est un produit qui peut aller très vite à la conception. Hein. Vous avez compris qu'on n'invente pas la roue, on n'invente pas un, un mode de fonctionnement, on n'invente pas un système euh, euh, innovant et c'est ce qui est bien c'est ce qui est rassurant plutôt dans dans les financements participatifs c'est c'est très c'est très on va dire très puissant puisque vous avez vu euh, plus de 500 millions euh, euh, et certainement un milliard quand, parle, quand quand le projet sera sera sorti le produit sera sorti euh, bien sûr c'est pas un milliard pour la société de clients mais si elle a euh, peut-être 0, 5 ou 1 de cette clientèle, je peux vous dire que le pari est gagné et ben, on sera tous gagnants. Voilà, donc actuellement, on est sur la 2024. Là, après, il y aura l'étape 8 à 18, les étapes 8 à 18 2025. Vous voyez, donc, c'est très proche hein, pour un financement. Hein. Et là, ça risque d'aller très vite parce que de la de la voie même de Ivan Saltanov, le, les financements euh, sont, euh, sont prévus avec de, de, de grands investisseurs, des fonds de capitaux risques qui sont déjà intéressés, qui, vont, qui peuvent mettre, vous verrez, euh, les packs qui, qui sont prévus. Hein, on ne les a pas encore. Hein, les, les, le plus gros pack actuellement, c'est quand même 50 000 dollars. Il faut pouvoir y accéder. Hein, mais il y en a qui vont mettre bien plus voilà, parce qu'ils ont un pouvoir, et, et un pouvoir financier et de bah, un produit qui, va être quasiment, euh, euh, qui sera plus qu'au de prototype oh, à l'étape du prototype et de la certification donc les, les risques on est dans du capital risque hein, bah, les risques seront quasiment nuls hein. bien sûr il y a toujours un risque mais voilà. donc on est basé l'objectif atteindre 100 000 utilisateurs ça c'est intéressant et 2,5 millions d'unités de vente. Donc, euh, si vous faites un calcul rapide, vous pouvez voir à peu près euh, euh, la prévision du pro, de la valeur du produit, qui sera entre 3 et 4 fois moins cher que ce qui, que je vous ai montré tout à l'heure avec les leaders du marché. Et toujours rentable, ça c'est important. Rentable, parce que c'est ici, on est là pour, pour que ça soit rentable. C'est un projet humain, c'est ce qui m'intéresse le plus au départ, c'est pour ça que j'ai signé. Mais il faut que ça soit rentable, sinon euh, bah, ce n'est pas forcément intéressant. Là, ça sera rentable, mais avec, hein, avec des produits de qualité, mais à moindre coût, donc accessible partout sur la planète. Alors, 2025-2027, voyez, donc là, on, va, on peut commencer déjà à, à avoir quelques dividendes. Donc, c'est très court, on ne va pas attendre 10 ans, 15 ans. Mais si on est patient, là, là c'est jackpot, puisque de, de 2030... C'est une prévision de, sur le marché euh, professionnel, donc euh, sur la bourse. Hein. Je n'en dis pas plus parce que c'est très délicat en parlant d'entrer de, en bourse. Mais euh, en six ans, ça m'étonnerait qu'on puisse rentrer en bourse parce qu'il faut quand même un financement de 500 millions de dollars. Donc, comme je vous ai dit, à partir du moment où les produits seront visibles, euh, palpables, euh, certifiés, euh, ça ira, euh, voilà, il y aura des gens, euh, des, des grosses sociétés qui vont financer, qui vont venir mettre beaucoup d'argent. Donc, nous, pour, pourquoi, pourquoi venir ici Bien, Actuellement, on a à peu près une valeur de 0,01 dollar, donc 0,1 centime de dollar. Donc, c'est quand même un, un pouyème. Hein. C'est vraiment donné la part. Donc, c'est la valeur de la part et l'objectif, euh, je dis bien, c'est un objectif de, de capitaliser pour chaque part jusqu'à 1 dollar. Ça peut être moins, ça peut être plus. Hein. c'est pas L'objectif qui est donné, euh, suivant justement ce, que je, ce qui est montré au-dessus là, hein, 2027, 2030, et ça, c'est suivant le nombre de, de clients. Hein. Ce n'est pas du hasard, hein. ce n'est pas, pas une spéculation, c'est... Il y aura tant de clients, bah, il y aura tant de bénéfices voilà. et tant de dividendes à partager. Donc, l'objectif, bah, c'est 20 milliards de capitalisation. Pas tout de suite, évidemment. Donc, euh, vous voyez qu'on est bien sur du x1000. Alors, on n'est pas sur du x1000 euh, par rapport à tous les packs. Hein. On, on a des packs qui commencent, on est sur du x740, ce qui est déjà énorme en mettant une toute petite euh, euh, mise de départ. Euh, alors Je ne sais pas si c'est proposé à tout le monde, euh, mais ça a été fait à partir de 100 dollars. Vous verrez euh, en une fois. C'est intéressant, mais euh, bah, l'objectif, c'est bien d'avoir de, de, euh, plusieurs milliers de parts, mais c'est quand, quand même mieux d'en avoir plusieurs millions. N'oubliez pas que... Ce qui vous est proposé là, c'est d'avoir des dividendes tout, tous les ans, voire tous les semestres, puisque c'est la société qui décide comment il les distribue. S'il y en a beaucoup à, à distribuer, elle bah, va les distribuer par semaine, voire euh, par trimestre. Mais bon, c'est normalement à l'année, elle, elle va vous distribuer les, c est, c est les dividendes au fur et à mesure. Donc, mais c'est chaque année. Euh, que vous allez recevoir euh, un pourcentage ou un prorata du nombre de parts que vous aurez acquis dans la société. Moi, je vous dis, mon premier objectif, c'est 50 millions de parts. Ce n'est pas parce que je suis partenaire national, c'est parce que je suis investisseur avant tout. Je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je compte sur le développement des équipes et aussi sur mes sur possibilités hein, bah, financières d'autres euh, ailleurs mais c'est surtout sur le projet de créer des équipes qui permet un financement. Ça, vous le verrez à la quatrième partie de, ce, de cette présentation. Donc, je reviens. Là, euh, on peut gagner de l'argent euh, avec la croissance de l'entreprise. Hein. Je rappelle, c'était marqué 30 par an. Donc, avec le chiffre de 100 000 clients, les dividendes seront à 30 et donc, ça ira jusqu'à 50 ce que je vous ai montré. Des dividendes, des revenus sous forme de dividendes, c'est énorme. Hein euh, et donc, euh, plus la société va, va évoluer, plus vous gagnerez euh, des dividendes importants. Hein donc, potentiel 537 millions… On va parler des packs. Je vous ai dit, ça allait, ça allait à 100 dollars, mais au départ, il y en avait mis de, des packs à 1000, jusqu'à 50 000 dollars qu'on peut payer, vous verrez, en plusieurs fois. Mais euh, il va y avoir, alors ça, ceux qui ont ces moyens en ce moment peuvent, euh, euh, peuvent me, me, me contacter et euh, je vous organise un, un rendez-vous directement avec le, le, big, hein, le Big Boss, avec Ivan Saltanov. Ah, il sera intéressé, mais sachez qu'à partir de l'étape 8, ce genre de pack de 100 000 à 2 millions de dollars est déjà prévu. Donc, ça peut vraiment accélérer énormément le financement. Donc, un exemple, puisque c'est ça qui est le plus important, on prend un exemple médian. Donc, entre 1 000 dollars, ce qui est très bien 1 000 dollars, hein, et 50 000 dollars, bon, on va dire 10 000 dollars, qui est possible de payer en plusieurs fois, en plusieurs échéances. On peut payer euh, en 10 c'est-à-dire 1 000 dollars par mois, 20, donc 500 dollars par mois. Vous verrez les possibilités. Donc, ça, c'est un exemple réel par rapport à ce qui est proposé au-dessus euh, sur une valeur à 1 dollar. Donc, ce n'est pas compliqué. On est sur du x1 000. Donc, si on investit 10 000 dollars à la fin des paiements total du, du pack, on aura euh, bah, 10 millions de dollars de parts. C'est gigantesque. Voilà. Donc, euh, 10 millions de parts, hein, de dollars de parts, je précise bien. Hein. Euh, C'est un portefeuille de 10 millions de parts de sociétés. Essayez de trouver une, une société sur le marché qui vous propose ça avec un tel potentiel. Ça n'existe pas euh, euh, où il faut mettre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Donc, euh, j'ai terminé la, la première présentation. La première partie, je vais passer à la deuxième qui est, ça c'est, bah, on est tous là, il y a deux étapes. La première étape, eh bien c'est de prendre, de prendre des parts, vous avez compris, j'ai bien insisté. Et la deuxième, c'est ce sera de vérifier, Alors, je ne vais, vais pas le temps de, de vous montrer la vérification, mais euh, si la vérification de votre compte, parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir un certificat, ce qui va prouver euh, bah, que vous êtes bien copropriétaire et bah, demander le droit d'avoir ce, ce qui vous est dû euh, quand, quand, quand ça sera en place. Donc, la première chose à faire, eh c'est d'acheter un pack. n'est pas dans un, Il est possible de, de développer une équipe, ce n'est pas obligatoire, vous verrez dans la quatrième partie, mais c'est d'abord un investissement, donc un achat d'un pack au choix. Alors, je vous ai parlé de 100 dollars. 100 dollars, regardez cette colonne, ça c'est très important. On est sur un escompte de 100, 745. L'escompte, c'est tout simplement le nombre de parts qui est proposé. Donc, 74 538 divisé par le prix payé total. Là, on est sur 100 dollars en une fois. Donc, on est bien à 745 et des dépouillées. Hein. Donc, la valeur de l'escompte est très importante. Et plus ça va, eh bien, on approche des 1000, euh, des fois 1000. Je ne parle pas de pourcentage, de bien, je parle bien de fois 1000. Donc là, on a une, une, une, une part qui ne vaut, euh, vaut pas 0,1 centime de dollars, mais 0 ,1 34. Ah, on est, c est quand 34. Ça reste quand même des, des montants euh, dérisoires. Hein. Donc, on a ce pack-là, on a ce pack à 250 dollars qui, pour moi, est intéressant. À savoir que vous n'êtes pas limité en nombre de packs que vous pouvez prendre. Vous pouvez en prendre plusieurs, mais alors si vous le payez en une fois, bah, c'est terminé, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous choisissez de prendre des packs par échéance, il faut absolument bien se tenir et payer au moment, euh, bah, au moment de l'échéance, c'est-à-dire tous les mois pour ne pas avoir de retard ou voir votre pack bah, annulé. Alors, attention, le pack peut être annulé, mais toutes les parts que vous avez achetées avec, en payant chaque échéance vous, sont à vous. Ça, c'est bien clair. Si le pack est annulé, ils bah, ne reprennent pas les, les, toutes les mensualités et les, les parts que vous avez acquises avec les mensualités. Ça, c'est très intéressant. Je connais d'autres qui ne font pas ça. Mais bon, ça, c'est un bon choix. Par contre, euh, la société va bah, vous inciter à aller jusqu'au bout du paiement du PAC, puisqu'elle va étaler chaque échéance. Vous avez un calendrier, un échéancier qui est très bien fait, hein, tout en français, vous allez tout suivre. Et euh, bah, la dernière échéance, eh c'est là où vous allez avoir le plus grand nombre de parts, puisque la société veut que vous alliez jusqu'au bout. Donc, à répartir, hein, sur, sur 10 échéances, par exemple, à réparti euh, les 9 premières échéances sur, euh, je vais prendre un exemple qui n'est pas exact, mais vous pourrez voir, euh, peut-être 200 000, 200 000, 200 000, 200 000 parts. Et puis, à la fin, vous aurez peut-être euh, le dernier, 2 millions de parts. Voilà, donc ça, c'est la… Euh, et tout ça, bien sûr, ça va se cumuler. Ça, c'est très important parce que c'est un engagement vis-à-vis euh, -vis de, de la société que vous prenez de payer jusqu'au bout. Et la société euh, est bien fait de même puisqu'elle euh, va aller voir les financiers et elle dit, voilà, j'ai une personne qui a pris un pack à 5 000 dollars, par exemple, mais qui me paye en, en 20 fois. Donc j'ai 250 dollars tous les mois. Donc la société, euh, si elle attend d'avoir tout, bah, le projet, il va, il va végéter pendant un moment vous avez compris qu'elle va aller chercher les finances grâce à nos promesses, surtout si on paye en échéance. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien tenir la, la cadence et c'est important de ne pas prendre plus qu'on peut qu'on peut, qu peut payer. Donc, moi, je conseille, si vous pouvez, euh, je vais vous conseiller d'ailleurs deux packs, bien sûr, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, essayez de payer au moins un pack à 100, 150 dollars une fois, comme ça, c'est payé. On n'en parle plus. Et si vous avez des, encore euh, de l'argent, vous en prenez euh, autant que vous voulez, euh, sans trop tarder, hein, parce que vous voyez que les étapes avancent et l'escompte va diminuer. Donc là, je repars sur… Donc, tout fonctionne du même principe. Vous pouvez payer donc les 250 dollars en 10 fois. Alors là, c'est un petit peu ridicule parce que ça fait 25, 25€ euros hein, que vous pouvez payer en carte bancaire. Je vais vous montrer comment on paye en carte bancaire dans la troisième partie. Après, 500 dollars, bah, voilà. 5, alors, là, on est vraiment sur la chose importante à comprendre. Là, on n'a pas qu'un 500 dollars. 400, plus de 400 000 parts en 10 fois et c'est 50 dollars par mois vous avez le même 1000 dollars ici à 50 dollars, moi ce qui est important pour moi c'est pas la durée, je peux payer 50 dollars je peux mettre de côté tous les mois 50 dollars, 50 euros pour payer ça ça va à moins pas pouvoir vraiment ça chacun mais je pense que c'est tout à fait raisonnable entre 50 et 100 dollars par mois pour pouvoir se payer des gros des packs importants et dépasser pour moi, le but, c'est de dépasser un million de parts, devenir millionnaire en parts avec euh, MLC Engineering. Donc, voilà. Donc, je peux vous proposer celui-là, mais celui que, je, celui que je vous proposerai, c'est plutôt celui à 1 500 dollars, parce qu'on est toujours à 50 à 50 dollars par mois, sauf qu'on paye un peu plus longtemps. C'est la durée du financement, en fait, euh, les, 30, les 30 mois. Donc, euh, voilà, c'est 50 dollars. Voilà. Vous pouvez payer deux échéances, trois échéances, quatre échéances à la fois, si vous ne voulez pas... Euh, payer tous les mois et prendre de l'avance sur, sur sur les échéances c'est comme vous voulez il y a voilà le tout c'est de payer au moins l'échéance euh, à date prévue hein, vous avez une relance par mail euh, ou même deux relances par mail pour euh, vous êtes à moins de deux jours donc euh, vous pouvez pas perdre ça et c'est très bien dans le même genre dans le même genre si vous voulez atteindre comme je vous ai dit moi j'avais pris un pack à 7500 dollars à 250 dollars par mois, vous allez voir, et j'ai un petit peu regretté parce que je voulais prendre plus, mais je n'avais pas les moyens à ce moment-là, et, et, et j'ai dû reprendre un autre pour, pour atteindre mes objectifs, comme je l'ai dit, mon objectif de 50 millions par, ça ne se fera pas tout de suite, mais ça se fera au fur et à mesure. Donc, vous n'êtes pas qu'à 2000 bon, c'est pareil, hein, si vous avez compris le principe, si vous pouvez mettre 100 dollars pour 1 500 vous mettez 200 dollars au lieu d'avoir 1,7 million, enfin million de parts, c'est énorme. Hein, c'est vraiment énorme. On parle de millions là. Hein. Et là, euh, ensuite, je dirais que ça peut, ça peut être intéressant de prendre 120 dollars, donc 20 dollars de plus par mois. Et là, on est multimillionnaire, c'est à dire qu'on a deux fois, deux, deux fois et demi, hein, donc 2,5 millions de parts. C'est euh, vraiment beaucoup. Hein. Donc moi, je dirais, fixez-vous des objectifs, dépassez le million de dollars en parts, euh, essayez d'atteindre les, les 3 millions de parts, si, si vos moyens euh, le permettent. Donc, voilà, on a des, des, des échéances, des mensualités à 200 dollars par mois sur 25. C'est quand même sympathique. Là, on est euh, 4 fois millionnaire en part. On atteint les 5 millions, sachant que vous pouvez en prendre après. Donc, on peut largement dépasser avec des petits moyens le million de, le million de dollars de part et atteindre les 5 millions. Hein, chacun fait comme il veut et comme il peut financièrement. Moi, j'ai choisi ce pack à 7500 dollars. Pour avoir, à l'époque, j'avais un petit peu plus de 7 millions. Vous voyez, ça diminuait. J'étais proche des 1000 Là, on diminue. Hein. On est à l'étape 4 et ça va diminuer. Alors ça, c'est recta, c'est sûr. Ça diminuera toujours. Hein. Les étapes passent. Ça diminue. Pourquoi Parce que les risques, ça ça risque. là, On est dans du capital risque et on a moins de risques à prendre. Dans, dans six mois, un an, un an et demi, si les trucs sont certifiés, voilà, c'est cadeau. Hein, mais ça sera plus cher, forcément. Et moi, j'estime qu'on peut, dans trois ans, dans deux trois ans, ce qu'on achète là à 7500 dollars, faudra peut-être mettre dix fois plus, c'est-à-dire 75 000. Donc, c'est au choix, hein, si vous avez les moyens dans, dans, dans trois ans. Hein, mais je préfère faire maintenant. Ça, ça veut dire être proactif, hein, tout simplement. Donc, j'ai passé 8. Donc, il y a des packs à 10 000. C'est toujours le même principe. 400 dollars. Vous pouvez payer en 25, 20, 10 ou une fois. Hein, 10 000 dollars, il faut quand même pouvoir y sortir. Alors, vous voyez, bah, là, on approche des 1 000. On n'y est pas encore. Hein, euh, mais euh, 12 000, 12 500 dollars, toujours sur 25, 20, 10. Voilà. 30. Là, ça devient intéressant parce qu'on est de plus en plus proche. 15 000 et je vais vous montrer celui qui permet de faire du x1000 actuellement. Et bah, ça ne va pas durer. Hein. Mais à l'étape 5, ça ne sera plus le cas, certainement, parce que ça va encore diminuer. 17 500. Et bah là, le 20 000, vous voilà, 20 000, alors c'est super facile, puisque on est pile sur du x1000. Donc 20 000 dollars, 20 millions de parts. Franchement, si j'avais les moyens, j'aurais pris ça, mais je ne lisais pas. Comme ça. Donc, il faut trouver d'autres astuces. pour mes... 50 millions de parts à 25 millions 000 dollars mais bon je ne suis pas très juste malheureusement et euh, voilà vous voyez je prends deux packs là pof, 50 millions de dollars de de part voilà c'est terminé mais bon c'est plus long moi c'est normal et puis le pack à 50 000 dollars je pense que c'est comme réservé à, à une élite hein, quelqu'un qui peut mettre 2000 dollars par mois une société peut, peut le faire, vous pouvez, hein. une, une société, et là, c'est super gagnant. Voilà, c'est mon objectif, ça, 50 millions. Donc, comme je n'ai pas 50 000 dollars dans la poche, ou même 2 000 dollars à mettre par mois, eh bien, je, je vais trouver euh, trouve d'autres astuces, bah, comme celles que je vais vous expliquer euh, dans la quatrième partie. Voilà, donc, je vais passer maintenant. J'espère que vous me suivez tous bien encore. Je vais vous montrer parce que, ça, pour moi, ça, c'est la grande force de ce qu'ils proposaient. C'est la possibilité de payer. En carte bancaire et ça partout dans le monde. Alors, ils ont fait un, ils ont pris un, un site qui, qui, qui le permet et c'était très intéressant. En plus, euh, j'ai des personnes qui n'ont pas réussi. Parce qu'ils n'ont pas suivi la, la règle qui expliquait dans le site. Mais là, je voudrais le remontrer. Donc, on alimente le compte d'abord. Alors, suivant ce qu'on a choisi, déjà, on regarde dans le back-office ce qu'on veut. Alors, l'accès au back-office, il faut bien sûr être inscrit, euh, être inscrit euh, par, euh, bah, par une personne qui vous a contacté. Et sinon, bah, vous passez par moi, vous me laissez un... Si vous avez vu, euh, vous me laissez un mail, si vous avez reçu le mail. D'invitation, eh bien, vous me renvoyez, ça m'intéresse, et vous me dites, je vais t'inscrire avec telle personne, je regarde s'il est inscrit, et sinon, ben, vous serez inscrit avec moi. Donc, la société, elle, elle est l'intermédiaire, ne fait pas de pub, mais bon, si vraiment vous inscrivez directement sur le site, vous serez rattaché à la société. Donc, vous n'aurez pas vraiment de parrain, de sponsor qui va vous aider à y voir plus clair. Mais bon, alors vous êtes quand même. Hein, les pas, hein. Mais bon, en général, ça fonctionne comme ça par filiation. Alors, je décide de prendre un pack à 500 dollars sur 10 mois. Et bien, là, je mets 50 dollars. Donc, vous voyez, vous avez la carte Visa. Alors, entre parenthèses, il y a la crypto aussi. Ça marche très bien aussi. Mais bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de monde qui ont une carte Visa que, euh, que des comptes crypto, hein, même si ça commence. Donc, voilà, vous choisissez. Donc là, on vous prévient, et ça, ce n'est pas anodin, c'est très important. La seule chose que vous avez à faire quand vous avez choisi le paiement, on va aller là, cocher la petite case, vous avez une petite case à cocher quelque part pour dire oui, OK, ici, voilà, elle est là. Ça, c'est une explication. Ne mettez pas votre prénom, votre nom, first name, last name en anglais. Donc, le site étant... En anglais, par défaut, c'est la langue universelle puisque je vous dis que c'était payé partout. Ne faites pas de traduction automatique. Si vous, si vous voyez que c'est en français, c'est qu'il y a une traduction automatique. Et comme dans à peu près, comme beaucoup de, de programmes, quand on fait une traduction automatique, bah des, le programme, il, il réagit bizarrement, hein, jusqu'au peut-être à ne pas fonctionner. Donc, que le site soit comme ça en anglais, vous first Snap, mais ne mettez rien. Ne touchez à rien ne mettez que votre numéro de carte, c'est un site sécurisé, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, c'est une plateforme sécurisée, votre carte bancaire, l'expiration et le code carte. Alors, vous ne recevez même pas de message en général. Pourquoi Parce que bah, tout simplement, euh, c'est un, une plateforme euh, à l'étranger, donc euh, le, le 3D Secure euh, n'est pas demandé. Hein, ne vous inquiétez pas, hein, mais euh, j'insiste, bien sûr, c'est sécurisé. Il y en a qui n'ont pas voulu payer par carte, je ne comprends pas pourquoi. « Ah oui, mais tu vas payer sur, sur des sites. Euh, » Bon, voilà, voilà bon, faites comme vous voulez, mais voilà. en, en attendant, la personne a pris un pack il y a, à, à étape 4 alors qu'il pouvait en prendre à étape 2. Donc, soyez, comme j'ai dit, proactifs, n'attendez pas, euh, je ne sais pas quoi d'ailleurs, pour, pour agir. Hein. Donc, ouvrez la idée et c'est super simple. Vous verrez, voilà, c'est quasiment immédiat. Vous arrivez, vous avez saisi donc ici ce que je vous expliquais, vos coordonnées de, de carte bancaire, vous cliquez sur paye et c'est quasiment instantané où vous avez l'information que le paiement est bien fait. Succès, vous retournez là et pour, pour renforcer le coup, le, le back-office, donc l'espace membre dans lequel vous êtes elle vous dit que le règlement a bien passé. Donc, vous ne pouvez pas louper. Si ça ne se passe pas, c'est que... Il peut y toujours y avoir des erreurs, hein. mais euh, vous le voyez hein, que, que c'est bien passé. C'est écrit en gros, en plus, j'ai diminué. Ça fait un placard sur l'écran. Voilà, vous ne pouvez pas le louper. Donc, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant, vous avez, euh, avez euh, l'argent qui va être sur votre solde principal. Hein, et là, vous pouvez aller choisir... Alors, on fait comme ça pour le paiement, le premier paiement, mais aussi pour les échéances. Il n'y a pas de paiement automatique. Il n'y en aura jamais. Pourquoi Déjà, ce n'est euh, pas évident avec euh, les plateformes. Il hein, faut, faut être clair et net là-dessus, avec les paiements par carte bancaire, parce que là, ils gardent il garde votre carte bancaire. Tout ça, c'est plus dangereux que de faire un paiement comme ça, one shot, et le faire tous les mois. Hein, euh, mais aussi parce que la société ne vous oblige en rien. Je l'ai dit, vous pouvez ne pas payer ce mois-ci, vous pouvez payer 100, 50 dollars ce mois-ci et 100 dollars la prochaine fois. Donc, vous prenez un, un mois d'avance, 50 dollars, et ben, après peut-être 200 dollars. Voilà, ça vous laisse une liberté. Si vous avez un paiement automatique, ben, non seulement, euh, bah, vous pouvez payer que l'échange qui est proposé, mais en plus, euh, bah, si c'est sur 30 mois, vous reviendrez, euh, ah, bah, oui, j'avais ça. Ah, bah, c'est aussi pour vous faire penser que vous avez un, un investissement dans un projet, un gros investissement, je le dirais, hein, à partir de 2 000, 1 500 dollars, j'estime que c'est un gros, un gros investissement parce qu'il y a beaucoup de parts derrière, derrière, pardon. Voilà. Donc. Vous faites le paiement, vous, vous allez voir, euh, c'est simple. On paye du compte principal. Alors, mettez bien euh, dans le back office euh, en français. Hein, il y a déjà trois, plusieurs langues qui sont proposées, donc, sauf si vous ne parlez pas français. Hein. Et voilà, c'est très, très, très intéressant. Hein, donc, euh, c'est super bien fait. Je vous donne une, une information. Le back office a, même si la société... Euh, euh, n'a pas ce background. Ivan saltanov c'est le propriétaire de ce, du back-office. C'est lui qui l'a fait, c'est à lui. Il l'a repris parce qu'il était dans un autre financement participatif co-fondateur. Et ce, ce, ce, ce produit, hein, parce qu'un ce, back-office, c'est un programme, ça lui appartient. Et donc, ça veut dire qu'il est testé, je vais vous dire, par plus de 300 ou 400 000 personnes dans le monde avec l'autre le projet de financement. Voilà, donc on a quand même un produit qui est très stable. On n'est on est pas en train d'essuyer de, les plates sur un produit, sur un back-office qui peut avoir des bugs, des problèmes d'affichage, de, de, de, de choses comme ça. Hein, il y en aura toujours, hein, mais euh, hein, c'est quand même, de ce côté-là, assez sûr Voilà, donc bah, terminé, vous avez vu hein, euh, quand vous avez payé, bah, vous avez un, un, toujours un, un message qui vous indique c'est en général à droite sur un PC que vous avez payé 50, euh, pour 50 dollars et que vous avez reçu les parts, je, je répète les, les parts que vous avez prises sont, euh, euh, sont bien acquises hein. on ne peut pas les, vous les retirer Voilà. donc je vais arrêter, j'ai été quand même un petit peu long je suis désolé, je voudrais passer à la, à la dernière partie, alors vous pouvez y assister ou pas, pour moi c'est important de, de la connaître puisque que c'est ce qui va vous faire, permettre de ne pas avoir patienté après les sous et de dire « Ah, mais il n'y a toujours pas de dividendes. » Voilà, vous avez la possibilité d'en parler autour de vous. Ça ne mange pas de pain, vous le faites à votre rythme, vous, vous voyez. Je vais vous montrer donc, ce qu'on appelle donc, le plan de marketing de partenariat de la engineering. Donc euh, là, bon, c'est un grand mot, hein. créer une entreprise internationale avec nous, vous pouvez, c'est un des objectifs possibles, mais sans être aussi, euh, on va dire… Euh, ambitieux, vous pouvez euh, au moins euh, vous, ça peut vous permettre de rembourser, d'amortir, voire carrément rembourser des, vos packs. Si C'est intéressant. Euh, imaginez donc est, on est déjà à quelques centimes, à moins d'un centime pour, pour la part, et euh, vous avez la possibilité en plus que ça ne vous ne coûte rien, que vous récupériez l'argent. Alors moi, quand je récupère cet argent jusqu'à maintenant, toutes les commissions, je m'en suis servi pour justement amortir mes, mes packs qui me coûtent, euh, bon, ne bah, me coûtent rien. Hein, donc, c'est génial. Hein. Euh, ça, je le répète, c'est facultatif. Hein. Alors, je pense que certains nous connaissent euh, ce genre de fonctionnement. Hein, donc, c'est avec… Vous avez un lien d'affiliation, si vous avez… Hein, vous verrez, c'est très, très simple pour, pour devenir partenaire. Marketing, donc euh, opportunité, économie, rentable. Je vais passer mission humanitaire. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus là-dedans. Hein. Euh, autre, euh, voilà. Donc, un partenaire, vous verrez, c'est quelqu'un qui a coché une case et il a cliqué sur un bouton. On ne peut pas faire plus simple. Donc, accepter un contrat. Il y a un contrat en anglais, hein, qui est un peu long, qui fait 12 pages, hein mais qui, qui vous permet voilà, de devenir partenaire. C'est ce qu'il a qu expliqué là. Signer le contrat, obtenir statut de partenaire, et on peut commencer à travailler. C'est vraiment, ça prend, ça prend 10 secondes, hein, même pas. Voilà, bien sûr, dans le back-office et dans, pour les partenaires. C'est un menu à gauche. Qu'est-ce qu'il veut faire Alors, voilà, Ça, c'est un peu du voilà, baratin, mais c'est la réalité. Hein. Donc, vous, peux, vous pouvez euh, démarrer... Euh, Aussitôt que vous avez le lien de, par, hein, de, de partenariat, pour en parler autour de vous, formez, n'oubliez pas votre lien de partenariat, ne parlez pas de MS Général, j'ai trouvé une société super, regarde, va sur le site. Là, c'est foutu. Là, quelqu'un qui va sur le site, il s'inscrit, il n'est pas avec vous, vous ne le retrouvez jamais. Hein. Euh, sauf si vous savez que vous l'avez invité et tout ça, que vous ne le retrouvez pas dans vos, dans vos généalogie, hein, dans vos partenaires, dans vos directs, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il a fait autrement. Donc, ça, vous pouvez réclamer, mais il hein, faut vraiment le faire d'une manière quand même intelligente, entre guillemets. Hein. Euh, je vous donne un exemple. Euh, vous dites, ah, bah tiens, si tu veux venir, tiens on fait, un, on fait une bouffe là. OK Du coup c'est à quelle heure 17h, euh, 19h. OK OK. Bah, j'arrive. Mais vous ne lui dites pas où, où, où, où, où vous l'avez fait Comment il va savoir où vous êtes Voilà, ça, c'est le même principe. Si vous parlez de ça et que vous ne donnez pas... Votre lien, c'est indispensable, surtout que maintenant, depuis peu, on a une super page de promotion, de, de, de, une page de, comment on dit, de présentation où on a tout, euh, on a même le document de présentation que je vous ai montré tout à l'heure et ça aussi. Donc, tout est à, tout est à disposition, rien n'est caché et euh, bah, la personne, si elle a bien lu, bien regardé, bah, elle, va, elle va passer à l'acte, hein, elle va s'inscrire au moins. Hein. Donc, ça, c'est très important. Euh, et c'est un plus pour, euh, bah, pour que vous puissiez amortir voilà, vos, euh, vos échéances ou en mettre dans votre poche, si vous voulez. Hein. Euh, mais ça, il faudra vérifier votre compte. C'est une autre histoire. Ce n'est pas très compliqué non plus. Mais euh, on ne vous donne pas l'argent sans qu'on est sûr que ce soit bien vous, ce qui est normal. Gestion libre des horaires de travail, transparence, voilà, évolution de carrière. Vous faites comme vous, aucune contrainte. Si vous voulez aller très vite, vous allez très vite. Si vous voulez aller doucement, vous allez doucement, vous en parlez. Si vous en parlez à une personne, deux personnes par mois, c'est bien. Si vous en parlez une ou deux par semaine, dix par semaine, euh, dix par jour, vous faites comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que plus vous allez en parler, plus vous aurez de retours. Donc, ça, c'est une... Euh, ça ça, ça, ça, ça s'appelle la loi des nombres, des grands nombres. Donc, voilà le plan de marketing qui est super simple. Vous l'avez en intégralité à l'écran. Ça ne tient pas tout à fait, mais presque. Donc, euh, vous avez donc partenaire, spécialiste, master, expert, professionnel. Donc, ça, ce sont les rangs. OK Et donc, vous avez des conditions, ce qui est normal. Hein. Vous êtes dans un plan de carrière, vous avez des conditions, mais franchement, on parle pas. Vous n'avez pas besoin de faire des millions de, de chiffres d'affaires pour, euh, pour euh, parvenir au, au plus, plus haut hein, au rang qui est professionnel. Hein, le... Donc, il y a. Trois colonnes, la colonne, c'est votre investissement, celle de vos directs, et puis le cumul de vos directs plus les, les vôtres. Voilà, c'est quand même simplissime. Hein. Donc, vous êtes partenaire, mais euh, bah, je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas plus de PAC et que bah, vous êtes deux personnes, deux personnes qui ont mis chacun euh, allez 300 dollars, 250 dollars, ils ont 500 dollars. Très bien, donc ces, ces conditions sont, sont bien. Mais vous, vous n'avez rien mis. Ce n'est déjà pas terrible euh, quand, on pro, quand on fait la promotion d'un produit. En général, on l'a on acheté. Donc, si vous n'avez rien, bah, c'est dommage parce que là, vous, vous, vous n'êtes pas spécialiste parce que vous n'êtes pas le secrétaire de, de personnel, vous êtes encore partenaire. Donc, vous avez quand même un pourcentage. Hein, c'est bien, mais vous n'avez pas les avantages du spécialiste que vous allez voir en dessous. Donc, bah pour y arriver, c'est simple, vous devez avoir minimum 250 dollars, vous pouvez avoir plus, bien sûr, et deux investisseurs. C'est juste deux directs à 100 dollars. Donc, ça fait bien 200 dollars plus 250, donc 350. Voilà. Spécialiste, quelqu'un qui, qui décide d'en parler, euh, est obligé de devenir spécialiste quasiment. Master, c'est le même principe, sauf que là, et ça, c'est la base, il vous faut trois investisseurs. Donc, bah, il vous en faut un plus, hein, tout simplement. Hein. Euh, alors, choisis, choisissez-le de préférence, qui, vous, bah, qui veut aussi en parler autour de lui, parce que pour les rangs supérieurs, experts et tout ça, bah, c'est important qu'il y ait un développement qui se, qui se fait. Tout est important, les investisseurs qui ne voudront pas en parler, ça c'est très bien parce que ça vous donne du chiffre d'affaires, qui vous donne des, donc, des commissions, et puis des gens qui vont travailler avec vous et qui vont vouloir avoir l'ambition de d'arrivée, master, expert, etc. Hein, donc, vous travaillez ensemble en, au développement de votre équipe et de vos rangs respectifs. Donc, trois investisseurs avec un, un investissement minimum de 200 dollars. Donc, sachant qu'il y a des packs à 250 dollars, euh, chacun prend 250 dollars. Vous, vous avez 5, 500 dollars. N'oubliez pas que vous avez touché des commissions. Donc, ces commissions... Si vous les avez mis dans votre poche, c'est une chose, mais si vous en êtes servi pour acheter un pack ou, ou prendre des packs en, en échéance, c'est très bien. Ces 500 dollars, vous allez les, les, les atteindre très rapidement. Hein. Peut-être que vous avez déjà un pack à 1000 dollars payé. Donc euh, là, vous êtes déjà dans, dans les critères. Par contre, là regardez, 3 fois 200 dollars, donc 3 investisseurs à 200 dollars, ça fait 600 plus 500. Ça fait 1100. Là, il manque 900 dollars. Donc, vous avez compris, soit les trois investisseurs ont mis plus que 200 dollars, soit vous avez mis plus que 500 dollars, soit vous avez d'autres investisseurs, en dehors des trois investisseurs qui, dont, dont on parle, qui ont mis de l'argent, tout compte. Donc, ça, c'est important. Ensuite, donc là, après, effectivement, la, ça s'appelle la, dupli, la duplication. Vous êtes master. Là, OK, vous êtes master. Pour être expert, par contre, il faut que trois de, de vos investisseurs, justement, soient passés master. Trois masters. Donc, ils doivent avoir fait le même cheminement spécialiste-master. Voilà. Ce n'est pas très compliqué. Hein. Par contre, après, professionnel, eh bien, faut, il vous faut trois experts. Trois euh, experts. Et l'étape d'avant, c'est trois masters. Donc, pour passer expert. Un master, vous avez compris, professionnel, trois experts. Voilà, On ne faut pas faire plus simple. Vous avez vu les, les conditions 5 dollars, 10 000 dollars total. Je peux vous dire qu'on n'est pas sur. Il euh, y, y a des plans qui demandent de, de faire des, chi, des chiffres d'affaires, parce qu'on est sur un chiffre d'affaires, on est d'accord, extrêmement euh, plus important que cela. Que donc, euh, c'est atteignable pour, pour beaucoup de personnes qui s'en donnent un petit peu de peine. Voilà, donc, je vais passer vite fait là-dessus. Bon, voilà, c'est quasiment fini. Hein. Donc, l'intérêt d'être partenaire, je vous ai dit, vous avez coché juste une case, c'est 15 Mais on vous propose 4, 2 et 1 Mais qu'est-ce que c'est que ce truc sur 2, 3 et 4 niveaux bah, Le deuxième niveau, c'est simplement un, un, un partenaire de vos directs qui, qui s'inscrit. Donc, avec votre direct, c'est votre deuxième niveau. Et ainsi de suite. Euh, la personne qui, qui vient de s'inscrire a trouvé une autre personne. Eh bien, ça sera votre troisième niveau. Chacun gagne euh, suivant son, ses, ses niveaux, de euh, les niveaux où se trouvent ses partenaires. Donc, euh, je vous donne un exemple 15 Vous avez une personne qui, qui prend un pack à 1000, 1000 dollars. Vous avez 15 150 dollars. C'est dans votre poche ou pour pouvoir repayer des chances ou euh, euh, en lancer un pack, c'est à vous, c'est votre choix. Et la, la personne là euh, donc elle a trouvé une personne qui met 1000 dollars aussi elle elle va toucher ses 150 dollars puisque ça ça son direct et va toucher 4% de cette personne sur sur sur sur, sur l'investissement de cette personne et elle va toucher 40 dollars de plus donc c'est quand même assez sympa hein, et ainsi de suite donc spécialiste spécialiste et eh bien on, le direct hein, pour les pour euh, jusqu'à expert on est toujours à 15% direct mais là c'est là on évolue 5%, 4, 2 et 1. Je voudrais juste insister un peu là-dessus, entre 2% et 4%. Ben mine de rien, ce n'est pas grand-chose, mais c'est le double. Donc, si vous êtes spécialiste, si vous êtes partenaire, que vous n'avez pas eu les critères, mais que vous, pouce, vous pouvez l'avoir facilement spécialiste, passez spécialiste, parce que là, vous, vous perdez la moitié d'argent quand, quand, quand, sur ce troisième niveau-là, vous payez 1% de moins, mais bon, voilà, on comprend mieux, on perd la moitié hein, de ce qu'on pourrait avoir sans faire beaucoup d'efforts en étant juste spécialiste. Donc, ça, c'est important. Master, pareil, et là, on monte sur le ça devient intéressant en 5%. Si vous faites le calcul, euh, la, la redistribution est très intéressante puisqu'on a plus de 25% euh, du chiffre euh, d'affaires de votre équipe. est que votre équipe va se développer Hein, si vous l'avez bien construit dès le départ, ça faut faire attention, j'insiste aussi encore une fois, parce que euh, euh, j'ai une expérience qui n'a pas été bonne, j'ai eu beaucoup de monde, mais je n'ai pas bien monté l'équipe euh, dès le, le de départ, et bah, je, je, je suis resté bloqué à, à master, et je pouvais pas être expert, mais je n'ai pas bien construit. Donc, c'est très important. Vous pouvez devenir expert, voire professionnel, avec très peu de personnes, avec moins de, une équipe de moins de 100 personnes. Hein, c'est possible. Il faut bien organiser, et puis il faut aussi qu'ils mettent un petit peu d'argent, hein. tout est lié. Voilà, donc, master, vous voyez, ça monte, et là, on ouvre un sixième, septième niveau. C'est toujours le même euh, principe, mais ça, bon, euh, vous savez que vous, hein, quand vous passez à un, <rire> un rang, un, vous savez que vous allez gagner plus forcément, puisque vous avez des pourcentages en plus, surtout quand les gens ont pris des échéances, ont pris des packs à échéances, bah, c'est régulier tous les mois. Experts, pareil, dans le même principe. Donc là, il y a une augmentation sur le quatrième et le cinquième niveau, à 4 et Mais surtout, là, ça ouvre deux autres niveaux. Alors là, on est dans un, quelque chose qui, est, qui peut être phénoménal. Je vous dis, j'ai créé un réseau mal construit dans un autre, dans un autre financement. Mais au bout de six ans, eh bien, je reçois encore, sans m'en occuper, je reçois encore des commissions. C'est très puissant, sachant que là, le, le produit qui va être, fait, qui va être lancé, bah, ça va générer des, des volumes d'argent. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui est possible de gagner. Voilà. C'est très, très, très puissant là-dessus. Le dernier professionnel, eh bien, là, ça ouvre, ça c'est surnaturel. Euh, 10 à 9 niveaux en dessous. Donc, sachant que si ça vient développer, vous pourriez avoir des centaines de personnes, voire des milliers de personnes dans, dans, dans cette généalogie. Et, et l'argent va tomber dans, tout, dans, dans tous les sens. Euh, ça veut dire que vous avez peut-être des petits pourcentages, mais euh, au cumul, euh, ça peut faire des centaines, voire des milliers de dollars hein, par mois. Hein? Donc ça, aucune, on ne peut dire comment ça va se passer. C'est votre choix de développer. Si vous voulez juste amortir, eh parlez-en à quelques personnes, mais vous pourriez être surpris, hein, parce que vous dépendez, les personnes qui sont avec vous, bah, vous, vous peuvent vouloir faire pareil, et puis c'est parti. Hein. Donc, les conditions, c'est achat personnel à partir de 100 dollars, Bon, ça, ça, ça paraît évident, c'est pas du minimum du minimum. Euh, puis, deux acheteurs donc, euh, à 200 dollars. Je pense que c'est quand même pas très compliqué à avoir. Hein, si vous avez décidé de faire. Ça, je vais passer complètement parce que c'est juste une illustration de ce que je vous ai montré. Tout ça, vous l'avez dans le back-office. Ce, ce qui est important, c'est que bah, c'est de l'argent, hein, c'est vos commissions. Ce sont des commissions réelles que vous pouvez retirer euh, bon, en crypto-monnaie. Ça, c'est spécifique. Je vous conseille d'ouvrir un compte crypto-monnaie. Mais en attendant, je vous conseille de réinvestir. On est au démarrage. Voilà. Après, quand vous aurez construit, vous verrez l'argent qui va tomber. Bah, ça, ça peut vous faire... un un bon complément de revenus, hein. donc pour retirer à partir de 500 dollars, euh, donc c'est versé sur un compte de partenariat. L'accumulation bah, se fait, donc euh, voilà il faut dépasser les, les 900 dollars personnels. Je vous explique, donc vous pouvez aller jusqu'au professionnel, 16% en direct, c'est très généreux. Hein. Imaginez que vous êtes une personne qui prend un pack à, à 10 000 dollars, c'est possible, hein, vous n'êtes pas dans la tête des gens et vous savez pas ce qui qu prévoit avec euh, cette possibilité de gains euh, futurs. Hein, ils ont peut-être des projets euh, de, euh, immobiliers ou je ne sais pas, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Et là, ils ont de l'argent disponible, ils mettent 10 000 dollars, paf, vous avez 1 600 dollars. Hein, C'est donc euh, si vous êtes professionnel. Hein, donc euh, ça, ça, ça, ça ne s'arrête pas, euh, ça s'arrêtera avec la vie de la société. Donc, je termine là-dessus. Pour te, ouais important, ce que vous faites, c'est pour vous, pour vos partenaires, mais chaque partenaire fait ce qu'il veut, mais aussi, c'est pour votre descendance, parce que, bah, ça, ce sont des parts de société qui pourront être transmises à vos, vos, vos ayants droit, hein, pour, être, pour utiliser un terme juridique, à vos enfants. Donc, ça, voilà, j'ai terminé, je pense que j'ai dépassé un petit peu, donc, je vous remercie euh, je vais renvoyer de toute manière la, la, le replay. Je vais arrêter le partage et aussi...